Bonjour, bienvenue au cabinet MP. Mon nom est Aimé Koné, je suis le responsable marketing du cabinet MP. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment vendre grâce à votre profil Facebook. Si vous nous découvrez pour la première fois, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur la cloche de notification ci-dessous pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Alors, comment vendre grâce à votre profil Facebook D'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais clarifier ce que c'est qu'un profil Facebook et une page Facebook, pour ceux qui ne le savent pas. Alors, la grande différence entre une page Facebook et un profil Facebook, c'est qu'avec le profil Facebook, vous pouvez envoyer des demandes d'amis. On peut vous envoyer des demandes d'amis. Mais avec les pages Facebook, on peut faire seulement des likes. C'est-à-dire qu'on peut aimer la page ou s'abonner à la page. Voilà, ça c'est vraiment la grande différence que j'ai pu détecter entre une page Facebook et un profil Facebook. Alors donc, votre profil Facebook où vous avez votre photo, vous pouvez envoyer des demandes d'amis, on peut vous envoyer des demandes d'amis. Comment vendre davantage avec votre profil Facebook C'est vrai qu'à la base, ce n'est pas là qu'il faut vendre parce que Facebook vous donne la page d'avoir des pages Facebook professionnelles pour des produits ou encore des groupes. Mais si vous voulez vendre avec votre profil Facebook, à la fin de cette vidéo, vous aurez les astuces nécessaires pour pouvoir couler rapidement et massivement vos produits grâce à votre profil Facebook. Avant de vous donner la stratégie, il faut chercher d'abord à savoir pourquoi vous n'arrivez pas à vendre facilement avec votre profil Facebook La raison principale qui fait que vous n'arrivez pas à vendre avec votre profil Facebook, c'est que votre profil Facebook n'est pas dynamique. cest à dire que vous n'avez pas des gens qui interagissent, des gens qui sont intéressés par votre produit, qui sont là, qui like, qui commandent, et puis qui commentent et qui commandent votre produit. Voilà, votre profil est lié à d'autres personnes qui ne sont pas dynamiques. Alors que si vous avez des personnes qui sont dynamiques sur votre profil, qui likent, qui commentent et qui commandent votre produit, vous allez voir que ça sera plus simple et tout va pouvoir passer plus facilement. Voilà, donc d'abord je vais vous évoquer les raisons pour lesquelles vous n'avez pas des personnes dynamiques sur votre compte Facebook et ensuite comment faire pour pouvoir avoir des personnes dynamiques sur votre compte Facebook. Alors donc vous allez me permettre de lire, j'ai pu avoir une liste d'éléments qui vont vous permettre de savoir pourquoi votre profil n'est pas dynamique. La première des raisons pour lesquelles votre profil Facebook n'est pas dynamique, c'est que vous êtes venu sur Facebook par fun. Lorsque Facebook est arrivé au début, la plupart des personnes se connectaient sur Facebook pour avoir juste avoir un compte Facebook, voir prendre des photos. C'était vraiment amusant, amusant <rire> trouver des personnes qu'on connaît sur Facebook. Voilà, c'est d'abord ça qui vous emmenez sur Facebook. Et quand vous venez sur Facebook, ça m'amène dans la deuxième raison. Puisque vous ne pouvez pas être seul, vous êtes obligé d'envoyer des demandes d'amis. Et généralement, Facebook regarde les personnes avec qui vous avez communiqué grâce à votre mail, votre numéro de téléphone et Facebook vous suggère ces amis-là. Donc ça fait que vous avez des amis hors de Facebook qui n'ont pas de relation commerciale avec vous, mais qui ont une relation fraternelle ou encore une relation amicale avec vous. Ce qui fait que vous ne pouvez pas facilement avoir un profil dynamique pour ce qui concerne la vente de votre produit. Sinon, pour les autres posts, vous allez voir que quand vous postez, les personnes qui sont avec vous interagissent, mais parce qu'ils sont là pour causer c'est cette relation-là qui vous lie. Troisième des éléments, c'est que beaucoup de profils sont créés, mais ne durent pas un mois. Parce qu'il y a des personnes qui ne maîtrisent pas, qui oublient les mots de passe, ils ne savent plus comment se reconnecter, tout ça. Donc, ça fait qu'ils vous envoient une demande d'amis, vous n'avez plus fait attention, mais il n'est plus connecté sur son compte. Quatrième, Quatrième élément, c'est que certains comptes ont été piratés, que les gens n'ont pas pu récupérer leurs comptes. Et donc, vous êtes amis avec ces personnes-là, vous ne savez pas, mais les personnes n'interagissent plus, ce n'est plus la vraie personne que vous connaissez et qui est derrière le compte, mais une autre personne qui n'a rien à voir avec vous et qui boue votre liste d'amis, qui fait que vous n'avez pas à avoir un compte dynamique. Cinquième raison, c'est que certaines personnes sont décédées. C'est une réalité. Il y a des personnes qui décèdent et leur compte Facebook restera comme ça. Ils sont amis avec vous, peut-être souvent par émotion vous gardez les comptes Facebook, mais bon, le compte Facebook ne peut plus interagir. Il ne peut plus interagir. Six, c'est que vous vendiez des produits différents différents sur votre profil auparavant. Ça, c'est un peu mon cas. Au début, mon profil Facebook, c'était pour vendre des formations de finances personnelles. Mais aujourd'hui, je fais plus la promotion des formations en marketing. Donc, les personnes ne sont pas forcément intéressées par les formations de marketing. Donc, si vous vendiez par exemple des vêtements au début et qu'aujourd'hui, vous vendez des appareils photo, vous allez forcément avoir un décalage d'audience les personnes ne sont pas forcément intéressées par ce que vous vendez à nouveau. Dernière des raisons qui est une raison facultative. Facultative parce que vous pouvez la modifier ou non. Ce sont des personnes qui sont intéressées par ce que vous faites, qui voient vos publications, mais qui ne likent jamais, qui ne commentent jamais, qui ne font jamais signe de vie. C'est une des raisons qui fait que vous n'avez pas un compte dynamique. Voilà, elles sont là dans l'ombre, elles vous regardent de loin, elles ne font jamais rien et ça fait que votre compte n'est pas dynamique. Alors, toutes ces raisons que je viens de citer là, font qu'un profil Facebook n'est pas dynamique et ne peut pas avoir de clients, ne peut pas être vraiment avoir une grande visibilité pour pouvoir vendre ses produits. Maintenant qu'on sait les raisons qui font qu'on n'a pas un compte Facebook dynamique, on va voir maintenant la solution. On va voir maintenant qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un profil Facebook dynamique pour pouvoir vendre facilement ses produits. Alors, la première des choses qu'il faut faire, c'est qu'il faut produire du contenu percutant du contenu qualitatif qui aide vraiment les personnes que vous voulez attirer. Voilà, il ne sert à rien d'avoir des personnes qui sont là, actives, dynamiques et puis vous n'avez pas un bon contenu. Il faut avoir une, un bon contenu. Ça, c'est le prérequis avant d'entrer maintenant dans le vif du sujet. Donc, euh, ce qu'il faut faire, c'est qu'on va profiter d'une fonctionnalité Facebook qu'on appelle les anniversaires afin de faire le tri parmi tous ceux qui sont abonnés ou bien qui sont amis avec nous. La fonctionnalité de Facebook, c'est une fonctionnalité qui s'active à chaque fois que l'anniversaire d'un de vos amis arrive. Donc, euh, si votre ami est né, par exemple, le 13 septembre, comme moi, le 13 septembre, vous allez voir dans votre fil d'actualité que c'est mon anniversaire. Vous allez naturellement vous envoyer un message d'anniversaire à ces personnes, soit sur leur profil, soit en inbox. Pendant que vous envoyez les anniversaires du jour que vous êtes en train de faire, vous profitez pour scruter les profils des personnes avec qui vous êtes en lien, pour voir si ces personnes-là sont dynamiques. Donc, qu'est-ce qu'on va regarder lorsqu'on envoie les anniversaires On peut le faire autrement, hein? on peut prendre une journée entière pour scruter nos abonnés, nos amis, mais ça va prendre du temps. Donc, moi, je, je, je conseille et je pense qu'il serait plus intéressant de voir chaque jour, vous regardez les anniversaires. Comme ça, vous avez 5 à 10 personnes, 15 personnes que vous pouvez scruter les trucs juste pour pouvoir aménager, juste pour pouvoir avoir des abonnés de qualité. Donc, quand vous regardez le profils qu'est-ce que vous allez faire? La première des choses, vous devez regarder les amis en commun. Il faudrait que les amis en commun avec vous soient des amis qui sont dans le même domaine que vous. Ça, c'est l'un des indices. Vous regardez, est-ce que ce sont des personnes qui sont connectés à d'autres, si c'est moi par exemple, à d'autres marketeurs, qui écrivent, qui parlent du sujet que j'aborde souvent dans mes vidéos ou encore dans mes posts. Je vais regarder ça. Et quand je vois que la personne a abonné, je me dis, bon, ok, tiens, celui-là, c'est quelqu'un qui peut être dynamique. Il sait de quoi on parle, il peut être intéressé par ce Ça, c'est le premier critère pour garder quelqu'un. Deuxième critère, il faut regarder la photo. Si la photo de profil date de 2014, alors je fais cette vidéo, nous sommes en 2022. 2014, 2012, 2013, vraiment... Il y a un problème. C'est vrai qu'il y a des personnes qui n'échangent presque pas leurs photos. Si la photo dure trop, on se dit, bon, lui-là, c'est pas quelqu'un qui est très, très actif. Troisième élément, il faut regarder sa dernière publication. Si on la dernière publication on peut dater de deux mois, trois mois, mais quelqu'un qui a passé cinq ans sans publier, vraiment, il y a un problème. Et un autre élément qu'il faut regarder, il faut regarder le nombre d'amis. Quelqu'un qui a 34 amis, c'est vraiment compliqué. Voilà. Pour un profil où on peut avoir jusqu'à 5000 amis et puis plus d'abonnés, c'est compliqué. Et dernier élément, il faut regarder si la personne a répondu aux anniversaires du jour. Il y a des personnes qui lui ont souhaité joyeux anniversaire. Est-ce que la personne a répondu Pour savoir si la personne vit effectivement, est-ce que la personne réagit Ces derniers critères que je viens de citer, lorsque vous regardez ces derniers critères et que vous voyez que les personnes ne sont pas en phase avec ces critères-là, vous éliminez simplement la personne purement de votre liste d'amis. Vous pouvez éliminer tous ceux qui sont des parents, que vous savez qu'ils ne vont jamais acheter votre produit, des parents que vous savez, dont vous avez le numéro, vous pouvez échanger eux par WhatsApp, par appel, par message, vous pouvez garder le contact avec eux, ils ne sont pas obligés d'être vos amis sur Facebook parce que votre profil devient maintenant un profil commercial. Ce n'est plus un profil où vous allez garder des amitiés, de parents, d'amis d'école, d'église, de mosquée, etc. Non, non, non, parce que vous êtes rentré maintenant dans une phase commerciale. Donc vous allez retirer tout simplement et vous gardez le contact avec eux avec votre téléphone. Où vous pouvez échanger avec eux par appel, prendre de leurs nouvelles par WhatsApp et par message. Si vous le faites, vous allez voir que les mois qui vont suivre, vous allez avoir un profil dynamique. N'oubliez pas, lorsque vous faites tous ces réglages, il faut publier du contenu dynamique. Voilà, donc qu'est-ce qu'il faut retenir à la fin de cette vidéo Ce qu'il faut retenir, c'est que vous ne vendez pas suffisamment grâce à vos profils Facebook parce que vous n'avez pas un profil dynamique. Un profil dynamique, c'est un profil où les gens likent, commentent et commandent votre produit. Voilà, donc pour ce faire... On a vu plusieurs raisons qui font que les gens n'ont pas un profil dynamique. On va regarder ces critères-là et en fonction de ça, on va éliminer les gens par rapport aux derniers critères que j'ai cités, entre autres. Est-ce que les gens ont une bonne photo de, de profil? Est-ce qu'ils ont répondu à, au dernier anniversaire? Quel est leur dernier poste? Le dernier poste date de quel, quel mois? etc. etc.? Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous allez améliorer votre audience et vous pourrez facilement vendre. Donc, c'était ma petite astuce du jour pour vous permettre d'avoir un profil Facebook dynamique. N'oubliez pas, Facebook nous donne des outils pour pouvoir vendre. Sur Facebook, ce n'est pas le profil qui est le premier élément. Il y a les pages Facebook, vous pouvez créer une page Facebook dans votre catégorie. Vous pouvez aller dans les groupes Facebook qui sont dans votre domaine. Vous pouvez faire de la publicité. Il y a beaucoup d'autres moyens de pouvoir promouvoir votre produit sans forcément utiliser le profil. Donc, je termine en disant, vous pouvez toujours télécharger nos ressources gratuites pour vous former en marketing, pour apprendre les fondamentaux et pour avoir une bonne base. N'oubliez pas également de vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Et si vous avez des questions supplémentaires, posez-les en dessous de cette vidéo. Je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!